De la religion, on parle beaucoup d'amour. Le mot « amour » constitue dans la liturgie catholique l'axe principal de presque tous les sermons. Il n'est pas moins fréquent qu'un grand nombre de prédicateurs et de pasteurs évangéliques parlent surtout de l'amour de Dieu plutôt que de sa sainteté et de sa justice. L'idée de l'amour englobe pratiquement le thème principal de nombreuses chansons, histoires et films évangéliques. Et l'action caritative d'un grand nombre d'ONG est motivée par le principe de la solidarité et l'amour du prochain. Cependant, la solidarité n'est pas synonyme de l'amour. C'est-à-dire, une bonne action qui est en apparence pure ne garantit pas toujours la pureté du cœur. Derrière une bonne action peuvent se cacher parfois des intentions très méchantes et perverses. L'amour est le centre de la foi chrétienne, puisque Dieu est un Dieu d'amour. L'amour est aussi le cœur de l'évangile, puisque le sacrifice du Seigneur Jésus sous la croix était un acte d'amour de Dieu pour le salut de l'homme. Cependant, nous ne devons pas tomber dans le sentimentalisme religieux basé sur l'erreur d'un faux évangile qui ne présente pas la vérité dans toute sa totalité. Si nous parlons de l'amour de Dieu, nous devons aussi parler de sa sainteté, de sa justice, de sa rigueur et de sa fermeté. La Bible dit que Dieu est aussi un feu dévorant. Par conséquent, il faut parler de l'exigence de l'amour d'un Dieu qui aime, mais qui exige aussi l'obéissance. Et s'il exige l'obéissance, c'est qu'il punit certainement aussi la désobéissance. L'amour est la plus grande des vertus du caractère humain. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il est dit « Maintenant ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La Paul a souligné que si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Cependant, il nous faut comprendre que cet amour va au-delà de l'humanisme religieux qui met l'homme à la place de Dieu. Cet amour va aussi au-delà de la prière finale d'un prêtre catholique qui dit à la fin de son message, « Aimez-vous les uns les autres ?» Personne ne peut prétendre aimer son prochain sans aimer d'abord Dieu, puisque l'amour émane de Dieu. Donc, si quelqu'un... Prétend être altruiste sans avoir Jésus dans son cœur, il est un hypocrite. Aimer Dieu va au-delà d'une simple acceptation intellectuelle de la foi chrétienne. C'est plutôt une disposition intérieure qui nous conduit à aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Jésus a dit que cela est le premier et le plus grand commandement. C'est cet amour qui nous rend obéissants à Dieu c'est-à-dire que nous ne vivons pas dans le péché parce que nous aimons Dieu. Jésus a dit que « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Enfin, si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, nous pourrons aussi aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. L'inverse est la pure hypocrisie. Nous devons d'abord aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre force. Cet amour est une obéissance du cœur, et cette obéissance est le désir de vivre selon la volonté de Dieu.